C'est très compliqué à dire. Hein. Le service a six ans d'existence. On est passé de 1 à une quarantaine de collaborateurs. Tout est allé vraiment très vite. En six ans, on a une quinzaine de logiciels en production. Hein. De très beaux projets d'ailleurs. J'espère juste que ça va continuer dans ce sens-là, qu'on aura toujours de très beaux projets. Beaucoup de choses. <rire> euh, Qu'est-ce qui me plaît le plus On a vraiment... Euh, une grande disparité de caractères. Hein. Euh, on va avoir de tout chez nous, tout ça forme euh, belle émulsion, hein. tout marche bien ensemble, on va dire. Euh, ce qui me plaît le plus, c'est l'autonomie, des gens de bonne volonté, euh, de grandes compétences également, euh, pour de, beaux, de très beaux projets. Alors, le groupe Samsic a une grande diversité de métiers, et donc du coup une grande diversité de projets. Donc on peut passer du côté euh, service aux entreprises, au côté RH, euh, à la digitalisation des process, du développement d'outils de mobilité. Donc voilà, tout ça fait qu'on a vraiment une grande diversité euh, dans nos métiers, dans nos développements. Euh, le côté autonomie également, nos collaborateurs sont vraiment moteurs pour euh, apporter leur savoir et apporter surtout... Euh, leurs bonnes idées. Et nous, on est vraiment très friands de ça.